J'espère que vous allez bien, c'est Bichard On se retrouve pour un nouveau, une nouvelle vidéo, un nouveau stream En tout cas, on est actuellement on est en live sur Switch Pour tester le jeu Rumbleverse Un jeu qui nous a été proposé par Epic Games D'ailleurs, la vidéo est sponsorisée par eux Merci beaucoup Et Vous avez vu comment je suis professionnel et tout Je vous propose, mesdames et messieurs, un petit best-of de ce stream de deux heures Qu'on aura bien kiffé, c'est sûr Parce que je sais très bien ce qui s'est passé pendant ce stream Mais on fait pas l'intro avant, genre En plus, on est avec Samy, c'est cool, c'est mon frère ouais. Salut. En tout cas si le jeu vous intéresse Dans la description vous avez un ouais. lien pour le télécharger Il est totalement gratuit. Bon bref allez c'est bon on va jouer Vous pouvez jouer mesdames et messieurs à Rumbleverse sur PC Via Epic Games mais c'est aussi Accessible sur PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series, Xbox Series S, tout, partout. Vous avez vu, je suis drôle. Depuis le 18 août, vous avez accès à la saison 1 avec le Battle Pass sur Rebelverse. N'hésitez pas à y faire un tour. Et enfin, le jeu est cross-play slash cross-progression, c'est-à-dire que vous jouez avec des gens qui sont sur PC, ou peut-être sur PS4, ou peut-être sur Xbox. En tout cas, peu importe la console sur laquelle vous êtes, vous êtes sur les mêmes serveurs quand vous jouez, donc c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec votre pote qui a une PS4, même si vous avez un PC, ce qui est génial. En plus de ça, c'est cross-progression, c'est-à-dire que si tu as ton compte sur PC et que tu vas chez un pote et que tu veux reprendre ton compte sur PS4, c'est possible. Ouais, je sais. Wesh Mais attends, quoi Attends, je comprends rien. Wesh Oh, les dégâts que tu peux mettre Non, mais attends, c'est une dingue. Là, j'ai un objet, je peux utiliser. Ah, ok, pour, ré pour régénérer ma vie, ok. Non, non, non, t'es pas obligé de faire ça. Je suis KO Comment je retourne en vie Si je prends une batte de baseball, genre. Je peux attaquer avec. Non, mais, mec, tu n'es pas drôle. Ok, c'est équipé. Les zones d'amélioration, Ok. Là, il y a plein de petits trucs, genre une poutre pour les jambes, santé max augmentée, ok. Là, ça augmente la santé max, ok. On a 1100 d'HP Ok, donc tout ça, ça donne de la santé. Poudre pour le bras, c'est pour les dégâts, ok. Non, va bah, Mikao Non Attendez, mais ça a l'air trop difficile Mais quoi 936 de dégâts Attends, quoi En gros, il y a des capacités spéciales, et les capsules te donnent la vie des dégâts mal visé. Oh Allez, boum. Oh Mais, Mais quoi? Mais c'est quoi ça? Mais elle me met oh d'un coup! Obligation quoi? Par canon. quoi Comment ça? Tu, tu vois pas? Oh, c'est incroyable! Oh, dame! Non, ça mis, je suis tombé, Ça vit Voilà, voilà! défonce, défonce oh. qui défonce quand même. Je vais bientôt mourir, moi. Mec, je suis, je suis au tapis. Je suis au tapis. Je suis KO. Prends les protéines. Ah, oh, y'a y a un mec sur moi, Samy. C'est moi que tu tapes, c'est moi qui tape. Ok, je prends le livre. Oh dame Viens en bas, viens en bas, viens en bas. Vas-y, oh, je, je cours, je cours. Non, c'est la zone, là, Samy. Y'a y a un mec qui mange le mur. Eh, hey, la licorne C'est pas ça, le but du jeu. Vas-y, descends, je suis en bas. C'est bon, je l'ai pété. Oh. Je me fais péter, sa vie Mais tu manges Arrête de manger Vas-y, viens, viens Prends les trucs ici, prends les trucs ici Vas-y, drop, ouais, drop Oh voilà. Il a eu tué son ult Non T'as ton ult, t'as ton ult, t'as ton ult Ok, c'est bon. Oh, forest Le bif J'ai un gigot, j'ai un gigot Oh Je mange, je mange, je mange oh oh Ok, je suis max santé là. Oh merde. Okay. Il m'attendait! NON! Non, j'ai 151 ah, Tu pas. vas te J'ai plus de vie. Mec, c'est fini pour moi, je pense. Un truc, euh, qui ressemble à de la vie. Non, non j'y ouais, étais presque. Top 4, continue à vous entraîner. <rire> <rire> Comment tu mets dans ton inventaire? Ah, il faut. Ok, Samy, quand tu prends un objet, si tu veux le mettre dans ton inventaire, il faut que tu le tu cliques sur ta touche d'inventaire. Mais peut-être que t'en as pas. Tu nous, Samy, Samy sur moi? Ok, hop Ouh petit cyclone là Ok hop oh, je les down tellement rapidement Tu meurs pas Samy c'est bon Non oh, t'inquiète okay. C'est moi ça, il de... est derrière Ok C'est oh, bon j'ai mis KO J'ai mis moins 500 pour l'instant oh, C'est bon, c'est moi Samy Merde, je ok. Euh, Samy on est en train de me fousser dessus là. Oh, désolé, faut que je mange. Euh, les deux sont en train de me péter. J'ai plus d'HP. Oh, oh, oh, oh, oh. Ok, je vais sur lui. Il est mort. Il est pas mort mais presque. J'ai 300 HP. Ah, je suis mort, je crois. J'ai 100 HP. Non, là, oui. Allez hop. Oh, test... Non, putain, non Non, j'étais presque quand je suis trop frustré Non, je fais top 2 Bon, je suis trop content. Je suis trop content. Vous savez quoi C'est le genre de jeu, je reviens demain, je suis encore meilleur. Voilà, c'est tout. Je remercie encore euh, Epic Games d'ailleurs pour, euh, pour la sponsor etc. Pour euh, le stream, etc. Le, de la découverte de ce jeu. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est un grand plaisir que vous êtes... Ah, que vous êtes. Non. Bon bref, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez kiffé. Et si vous avez kiffé, je vous donne encore plus une raison de kiffer. Ce soir, au moment où sort la vidéo, donc si tu regardes jeudi, vendredi, samedi, dimanche, t'es mort. Donc c'est ce soir, mercredi, tu vois, parce que la vidéo sort le mercredi, ok Donc ce soir, maintenant, c'est pas venez demain. Parce qu'on tourne l'outro aujourd'hui. Enfin, hier. Enfin bref, vous avez capté. Ce soir, il y a un tournoi organisé par Solari, que vous connaissez certainement. Avec 10 000 balles de cash prize. Il y a des créateurs que vous connaissez, Valouz, Le Bouzeux. Il y a des gens de Fortnite comme Cocteau. Il y a Nico que vous connaissez de la ZILAN Bref pas mal de gens qui vont vous accueillir On va passer tous un très bon moment 39 streamers vont s'affronter sur Humbleverse Et j'en fais partie On va essayer de décrocher la place la plus haute Et euh, vous voyez que le chat Twitch est bien chaud pour vous accueillir Alors pourquoi vous êtes pas sur Twitch ah, Je pas obligé de, de cliquer comme ça en vrai À ce soir et mettez pouce bleu, likez Bon vas-y je vais reprendre le stream moi à ce soir